Le tir sportif euh, regroupe euh, les disciplines, euh, des disciplines pistolet, carabine, plateau, euh, qui sont des disciplines olympiques, et au-delà de ça, regroupe également un certain nombre de disciplines mondiales. Il y a 14 disciplines différentes à la Fédération française de tir, dont les disciplines olympiques. Ce championnat, bien sûr, est ouvert au public, ce soit le public niortais ou de la région pourront euh, découvrir le championnat et les épreuves sportives en tant que telles et qui pourront également s'initier au tir euh, à la carabine ou au pistolet via un stand que nous leur avons réservé et qui leur permettront de tirer avec des armes laser qui sont très proches en fait des armes utilisées par les compétiteurs et qui leur permettront de découvrir de manière très pratique le tir sportif.